Bonjour mes chers élèves, dans la classe CO2, j'espère que, euh, que vous passez de bonnes vacances, j'espère aussi que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un petit rappel, ce qu'on a appris pendant ces... Bonjour mes chers élèves. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Alors aujourd'hui, un petit rappel de tout ce qu'on a appris pendant cette année scolaire. La partie de la conjugaison, c'est vraiment très importante, cette partie-là. Ce que je dois savoir, ce que je dois retenir entre le passé, le présent, le futur. Alors, dans un texte, suivez avec moi, si vous voulez. Dans un texte, les actions peuvent se dérouler dans le passé. C'est-à-dire avant. Dans le présent, c'est-à-dire en ce moment. Et dans le futur, c'est après. En général, des mots apportent des précisions sur le moment où se passent les actions. Par exemple ici, par exemple ici, le passé, ça veut dire hier, la semaine dernière, autrefois, le présent, en ce moment, maintenant, actuellement, futur, demain, plus tard, l'année prochaine. Ces mots sont des indicateurs de temps. Demain, plus tard, l'année prochaine, en ce moment, maintenant, actuellement, hier, la semaine dernière, autrefois. Ces mots sont des indicateurs de temps. Je vous donne des exemples. Hier, j'étais chez mes grands-parents. Aujourd'hui, je suis à la maison. Et demain, je serai à l'école. Le verbe. Le verbe, qu'est-ce que c'est Le verbe est le mot essentiel de la phrase. Qu'est-ce qu'il permet, le verbe Il permet d'indiquer une action. Donne-moi un exemple. Il mange. Donne-moi un autre exemple. Il est affamé. Quelle est, de... Quelle est donc la différence entre il mange ou il est affamé Il permet d'indiquer une action, ça veut dire il mange. Il peut indiquer aussi un état, par exemple l'état fermé. Le verbe se conjugue. Il change de forme en fonction du sujet et en fonction du temps. Par exemple, en fonction du sujet, comme l'exemple de il mange, vous mangez. En fonction du temps, ça veut dire il mange, il mangera, il a mangé. Vous voyez la différence entre ces deux? Alors, le verbe, on dit, se conjugue. Alors, il change de forme. L'infinitif et le verbe conjugué. Pour nommer un verbe, on utilise l'infinitif. Alors, un verbe, il y a aussi un nom. C'est l'infinitif, c'est un infinitif. Il y a différence entre l'infinitif et le verbe conjugué. Pour nommer un verbe, on utilise l'infinitif comme l'exemple de parler, dormir, boire. Par exemple, dans le dictionnaire, le verbe est écrit à l'infinitif. D'accord Dans une phrase, le verbe est le plus souvent accompagné d'un groupe sujet. On dit alors qu'il est conjugué. Je vais vous donner un exemple. Le petit, ter le petit extraterrestre Montre. montre dans son vis. Alors où est le sujet ici C'est le petit extraterrestre. Alors sujet du verbe, c'est le petit extraterrestre. Monte, c'est un verbe conjugué. Qui est donc son infinitif C'est monter. Alors lorsqu'on parle de l'infinitif, on parle aussi des groupes de verbes. Les verbes, à l'infinitif peuvent se classer en trois groupes. Il faut toujours, toujours se... Il faut toujours se souvenir de cela. Il faut retenir cela. Les verbes à l'infinitif peuvent se classer en trois groupes. Les verbes du premier groupe, les verbes du de deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Les verbes du premier groupe ils se terminent tous par la terminaison 1. Jouer, chanter. Jouer, chanter, manger. Attention, le verbe aller ne fait pas partie du premier groupe, mais du troisième groupe, d'accord? Les verbes du deuxième groupe, ils se terminent tous par hier. Comme l'exemple de finir, comme l'exemple de guérir, comme l'exemple de grandir. Les verbes du de deuxième groupe, je se terminent tous par ir. Finir, guérir, grandir. Attention. Les verbes du de deuxième groupe se terminent au présent par ils sont. IC. Ils sont c'est premières première personne du pluriel. Ils c'est deuxième personne du pluriel. C'est vous. Et ils c'est troisième personne du pluriel. Les verbes de troisième groupe, ce sont tous les autres... Ce sont tous les, autres, euh, les verbes de troisième groupe, ce sont tous les autres verbes. Par exemple, prendre, mettre, peindre, etc. Mais attention, certains verbes de troisième groupe peuvent se terminer par ir, comme l'exemple de venir à sourcil. Il faut pas confondre avec deuxième groupe. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui Voilà. On a vu, quand j'ai ce que je dois savoir. C'est un petit rappel qu'on a dit hier. Hein, tout ce qu'on a appris pendant cette année scolaire. À bientôt.